Alors, ce que j'appelle profil euh, attractif autre, authentique, mais ce que j'appelle profil là dans ce chapitre, on est vraiment en train de parler du texte de présentation et des questions aussi que vous avez l'opportunité de, de pouvoir remplir. Et là, là non plus, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce qu'il y a la photo qu'on voit en premier, mais tout de suite après, s'il y a quelque chose qui nous a fait tilt, on a passé quelque part l'étape de la photo, c'est qu'on va vouloir aller se donner une impression un peu plus précise de la personne en lisant sa présentation, en lisant les réponses à ses questions. Et là, pareil, euh, souvent, on a peur de mal faire. Et du coup, parfois, quand on a peur de mal faire, c'est là où on fait un profil qui n'est qui est pas forcément très, euh, très attractif. Et, et très souvent, on ne laisse pas forcément euh, apparaître qui on est vraiment et c'est vraiment dommage. Et moi, ce que j'ai envie de vous montrer dans ce chapitre, c'est que votre profil, il peut être à la fois attractif et authentique. Ok. Alors, petit sondage, appuyez sur le plus pour voir la question, euh, répondez tous à ce sondage, ça m'intéresse d'avoir euh, vos réponses. Alors, si vous lisiez votre descriptif, votre présentation sur le profil d'une autre personne, est-ce qu'il vous donnerait immédiatement envie de commencer à échanger Pareil, soyez honnête, je sais que ça pique un peu parfois de, de se poser ce genre de questions, mais c'est vraiment pour votre bien, pour qu'on puisse vraiment faire, faire évoluer tout ça euh, grâce à, à, ce, à ce life coaching. Ok. Alors, premier point, euh, déjà, et c'est une question souvent qu'on qu se pose, est-ce qu'il faut répondre aux questions euh, qui complètent votre texte de, de présentation Alors, moi, je vous conseille euh, pas forcément de tout, tout, tout remplir, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous conseille vraiment de remplir ce qui est important pour vous de vous et ce qui est vraiment important pour vous par rapport à l'autre personne. Okay. Quand je dis important, c'est-à-dire essentiel. Euh, je dis, c'est pas une liste euh, à laprès vert où alors on va remplir tous les critères et surtout dans ce qui concerne l'autre pour euh, complètement enfermer euh, et ne plus être ouvert à la rencontre amoureuse. Pour moi, indiquer vraiment l'essentiel les, et l'essentiel, pour vous, ce n'est pas la même essentiel que pour d'autres. Donc, il n'y a pas des critères ou des, des questions qui sont à répondre forcément pour tout le monde. C'est vraiment en fonction de vous. Ce qui vous semble important de faire savoir de vous, déjà. Et puis, ce qui vous semble important par rapport à l'autre. Mais déjà, parlons de vous. Okay euh, donc, par exemple, c'est vraiment un exemple, mais euh, pour beaucoup, quelque chose qui va être important de laisser paraître, c'est par exemple le, le statut par rapport à, au fait de fumer ou pas. Ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas anodines, ça peut paraître secondaire comme ça, mais non, c'est souvent pas secondaire pour le fumeur ou pour le non-fumeur de faire savoir qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas ou ce qu'il recherche par rapport à ça. Donc ça, typiquement, c'est le genre de questions que je vous encourage vraiment à, à remplir, euh, à indiquer si c'est vraiment des choses essentielles. Pareil pour tout l'ensemble des, des, des questions que, auxquelles vous pouvez répondre, on est sur voilà, euh, les, les choses que vous avez, alors qui sont essentielles ou bien pour parler de vous, que vous avez envie de mettre en avant aussi. Euh, c'est une opportunité de mettre en avant certaines choses que vous aimez bien chez vous euh, sur euh, sur ces réponses à ces, euh, à ces questions. Okay Donc, je vous encourage à quand même euh, remplir cette partie-là. Je dirais le plus possible, mais ça ne veut pas dire euh, de manière exhaustive, mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez envie et ce qui vous semble nécessaire de mettre en avant chez vous et, euh, et chez l'autre. Et puis, il y a des questions aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mettez-moi un cœur si vous avez remarqué qu'il y avait ces, ces questions-là, des questions un peu plus fun du type euh, « qu'est-ce que tu ferais si tu avais une heure de plus Qu'est-ce que tu emmènerais sur, euh, sur une île déserte ?» Des questions comme ça. Et je trouve que c'est une super aide, justement, pour dire des choses de vous d'une manière un petit peu plus légère, d'une autre manière. Et je trouve que ça complète vraiment très bien le texte de présentation qui est un texte libre, que vous allez devoir rédiger euh, euh, toute seule ou, ou tout seul. Et je vous encourage vraiment à remplir ces questions un peu plus, euh, plus sympas qui va donner une autre perspective, une autre façon de vous présenter et, et je trouve que ça vaut le coup d'y répondre. Mettez-moi mettez un cœur si vous le répondez ou mettez-moi un cœur si, euh, si vous aussi vous trouvez que c'est assez sympa de pouvoir uh, compléter son profil à, avec ce type de, de questions. Alors, abordons maintenant le texte de présentation parce que là, en général, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on a peur de mal faire. C'est pas toujours évident d'écrire sur soi, d'écrire à partir de rien. Euh, donc, je, je comprends tout ça et là, pareil, je vais commencer par ce qu'il faut éviter. Euh, comme ça, déjà, on va, on va débroussailler, on va, on va balayer un certain nombre de points. Okay Mon premier conseil, alors, je vais tout de suite aller voir le chat parce qu'apparemment, il y a des choses qui s'y passent. et petit suspense, petit seizing pour le premier conseil du coup. Euh, alors, ah, on a les résultats du sondage. Donc, le fameux sondage, c'est si euh, vous lisiez votre profil chez quelqu'un d'autre, est ce qu'il vous donnerait immédiatement envie d'en savoir plus. La réponse est 85% de oui. Donc, de manière générale, vous êtes fiers euh, de, vos, de votre présentation. Pas tous. Alors, je vais m'adresser peut-être aux, aux autres, euh, aux 15% restants. Et dans les 85%, même si je suis contente que vous ayez confiance euh, dans votre présentation, pour autant, ce n'est pas totalement toujours euh, représentatif du nombre de questions qui se posent euh, sur les présentations, ce qui prouve que quand même, malgré tout, vous avez peut-être quelques doutes. Ok, alors, du coup, premier conseil par rapport au texte de présentation, ne pas être négatif la rencontre amoureuse, il faut quand même bien se remettre dans le contexte que la rencontre amoureuse, c'est vraiment quelque chose qui est une ouverture, qui est une démarche positive. On a envie de, personne nous oblige à être dans une démarche de rencontre amoureuse, ok Et qu'est-ce qu'on retrouve, trop souvent à mon goût, euh, des espèces d'injonctions qui disent « Alors si t'es comme ci si, ou si t'es pas comme ça, ou si machin, passe ton chemin, euh, non merci, euh, très peu pour moi, etc. » Est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte de l'effet que ça fait et de la fermeture quelque part que ça dégage Personne n'oblige personne à être là. Si on est là, c'est qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et l'envie de rencontrer quelqu'un, c'est se focaliser sur qui Enfin, sur notre envie de rencontrer la personne, pas ce qu'on ne veut pas. En plus, euh, et ça, ça fonctionne beaucoup comme ça, quelque part, on a tendance à euh, avoir ou à, à récolter quelque part ce sur quoi on focalise. On n'a pas du tout intérêt à focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Okay. Et puis, ça nous met dans une énergie, ça donne une impression qui est assez répulsive, qui peut parfois être un peu agressive, euh, qui peut parfois être un petit peu aigrie ou qui peut donner l'impression, par exemple, que... Oui, alors ça, souvent, ça sent le vécu hein, des, des relations précédentes que vous avez eues euh, et qui peut donner l'impression que bah, vous êtes encore un peu traumatisé par, par votre passé ou que vous avez des lourds bagages qui traînent dans cette rencontre amoureuse. Et, et très sincèrement... Je vois pas très bien qui aurait envie de répondre, alors si tu pas comme ci ou si tu es comme ça, et de liker le profil. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu contre-intuitif de, de faire ça. Ok Donc vraiment, mettez-vous dans un bon espace, dans un bon mood, dans une bonne énergie. On est là pour aller vers quelque chose, on n'est pas là pour tout barricader, tout blinder et puis, et puis euh, dire ce qu'on ne veut pas, surtout quand c'est fait de manière un petit peu euh, agressive. Ok mon deuxième conseil, c'est d'éviter le tout emoji. Alors, moi, j'ai rien contre les emojis, hein, j'aime bien, euh, un petit peu, mais un texte de présentation, on en voit par, parfois qui serait fait que d'emojis, bah, pareil, je trouve que ça donne pas vraiment. Euh, alors, je comprends, hein, c'est plus facile que d'écrire un texte, Bon, c'est déjà mieux que rien, vous allez me dire, je suis d'accord, euh, mais quelque part, euh, ça montre pas un grand investissement, on s'est pas trop cassé la tête, ça rend à quelques emojis. Ça, ça fera l'affaire Non, en fait, ça ne fait pas l'affaire. Okay Donc, euh, l'investissement, encore une fois, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas à envoyer des cœurs si vous êtes, euh, si êtes d'accord avec, euh, avec ça. Troisième conseil, évitez vraiment de mettre toute une liste de critères sur ce que vous recherchez chez l'autre. Okay Parfois, on voit des listes longues comme le bras, euh, d'un espèce de portrait robot de euh, la personne idéale. Et alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas un scoop. Cette personne-là n'existe pas. Vous allez être très, très déçu, être dans des attentes qui vont être très déceptives. Si vous faites un portrait robot de tout ce que vous voulez, alors très souvent, ça s'accompagne du, du point précédent, de, de dire, tout ce que vous ne voulez pas, euh, très clairement, cette personne, elle n'existe pas comme ça. Et surtout, vous allez faire peur. C'est-à-dire que ça, va, ça montre une image de vous qui est, encore une fois, très fermée. Euh, la personne, elle va avoir l'impression... Euh, les personnes qui lisent votre, votre profil vont avoir l'impression que vous n'allez pas pouvoir les accueillir euh, telles qu qu'elles sont. Que vous allez les rejeter si elles ont euh, un, un cheveu de travers euh, et si elles ne correspondent pas exactement. Ou elles vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner à la relation Alors si, si je fais un pas de côté, ça veut dire que ça y est, on m'éjecte de, de, de la vie, etc. Donc prenez vraiment euh, tout ça en compte. Euh, L'idée, ça va être de focaliser sur vous. Et ça, je reviendrai un petit peu après, beaucoup plus que sur ce que la personne que vous recherchez. ok euh, Alors, justement, quels sont les éléments d'une bonne euh, présentation Alors, une bonne présentation, pour moi, ça veut dire, encore une fois, une présentation qui est attractive et authentique. Et j'irai même plus loin, qui est attractive parce qu'elle est authentique, ok C'est-à-dire le contraire de stratégique, de, de fake, de plaire à tout prix, etc. Ça, ça n'amène personne euh, au bon endroit, ok Donc, pour moi, déjà, sur les bonnes présentations, il n'y a pas de critère de taille du texte. On peut faire court et très bien, on peut faire plus long, ça dépend aussi de vos qualités rédactionnelles, si vous êtes à l'aise, si vous avez envie. Euh, ça, moi, j'ai ça vous dire, faites aussi la forme et, et la taille de la présentation qui vous ressemble. Okay Donc, il n'y a vraiment rien de... Je n'ai pas de conseil particulier sur plus court ou sur plus long. Ce que je vous disais, qui me paraît très important, c'est que l'idée, c'est de placer le focus sur vous. Et sur vous, ça veut dire quoi Sur vous, sur qui vous êtes. Euh, sur vous, sur ce que vous aimez. Sur vous, sur ce que vous avez envie de, de vivre dans votre vie, mais aussi et surtout dans votre relation amoureuse. Donc, quand je vous disais le focus, il est sur vous et sur la relation amoureuse, pas sur l'autre avec euh, 50 critères qui, qui se suivent, okay C'est-à-dire, euh, vous pouvez mettre euh, des éléments de personnalité, par exemple, quelques adjectifs qui vous ressemblent. Et si vous n'êtes pas bien sûr, vous pouvez aussi demander à votre entourage comment ils vous voient et des adjectifs qui vous représenteraient bien. Pourquoi pas Vous pouvez faire ça. Ça peut être, Alors, je vous donne des, des choses avec plusieurs euh, boîtes. Hein. Vous pouvez aller, plusieurs tiroirs, vous pouvez aller piocher euh, euh, comme vous le souhaitez. Donc, ça peut être des éléments de personnalité. Ça peut être des éléments de vie. Par exemple, euh, bah, très souvent, on, on va retrouver euh, des éléments euh, qui, par exemple, si vous avez des enfants ou pas, ou par rapport à des lieux de vie, il y a des personnes, par exemple, qui se partagent entre deux régions, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez partager des éléments de vie pour qu'on comprenne un petit peu comment vous, vous vivez. Vous pouvez partager des éléments, encore une fois, de ce que vous aimez particulièrement. Soyez le plus précis euh, possible euh, pour justement pas être bateau. Le but, ce n'est pas de donner du détail, c'est à travers un élément plus précis qu'on en tire une conclusion plus globale, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure par, euh, par rapport au voyage. Et puis, ce que vous avez là, allez-y sur ce que vous avez envie de vivre et de partager dans une relation. On n'a pas tous envie de vivre et de partager la même chose et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir faire vibrer ou pas l'autre, mais la personne à qui vous allez euh, euh, présenter effectivement ce que vous avez envie de, de partager, de vivre, de faire ensemble euh, dans la relation, hop, ça c'est vraiment des éléments qui vont pouvoir toucher, qui doit être touché par ce que, que vous êtes en train de dire, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, euh, dans le chat. Euh, alors, donc il y a Ma, alors peut-être c'est la même personne, Ma, que la question à laquelle j'ai répondu précédemment, euh, qui va plus loin par rapport au questionnaire euh, à l'inscription de Mythique, ok Alors, elle préfère rendre son profil plus personnel afin de montrer sa personnalité et la rendre à son image. Oui ah bah Tout à fait C'est-à-dire que euh, l'un, euh, c'est pas fromage ou dessert en fait. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que oui, bien sûr, le point principal de votre présentation, c'est le texte de présentation que vous allez rédiger et ça de manière la plus personnelle, la plus authentique possible. Moi, je vous encourageais juste à pouvoir compléter d'un certain nombre de choses qui n'ont pas à être dans votre texte de présentation. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté fumeur, pas fumeur, pour moi, ça n'a aucun intérêt de le mettre dans un texte de présentation très très personnel qui va être plutôt à, à viser vibrante. Il n'y a rien de vibrant à dire qu'on fume ou qu'on fume pas. Ok. Donc ça, c'est typiquement le type d'élément que moi, je mettrais plutôt dans le questionnaire plutôt que dans le texte de présentation. Mais sinon, euh, rendre les choses personnelles, je suis entièrement d'accord avec toi, Ma, je t'encourage moi aussi. Ok alors, il y a des questions. Donc, Ginette qui nous dit « Comment se décrire à l'âge de 57 ans ?» Alors, c'est intéressant euh, parce que je devine à travers ta question que pour toi, c'est un problème, que tu crois qu'il y, y a une croyance derrière qui serait que l'âge serait un problème pour faire une rencontre amoureuse ou pour rencontrer l'amour. Et ça, c'est toi qui mets ce filtre-là. C'est-à-dire que la rencontre amoureuse, euh, elle se fait aussi bien à 20 ans euh, qu'à 75. Euh, et l'âge n'est pas un problème. Par contre, ce qui peut être un problème, c'est si toi, tu vis mal ton âge. Et là, je t'encourage aussi à aller voir les replays euh, sur le, le premier live coaching qu'on avait fait sur la confiance. Justement pour euh, avoir toi-même déjà une autre énergie, un autre filtre euh, par rapport à ça. Pour moi, ma réponse, elle sera exactement la même que euh, vous ayez euh, 20 ans ou 57. C'est-à-dire qu'on se décrit tel que l'on est, tel que l'on vibre, tel que l'on aime, euh, tel que l'on ressent. C'est exactement la même chose, euh, Ginette. Donc, l'âge n'y change vraiment rien. Ça peut être le, le cas aussi... Euh, là, là c'est une question sur l'âge, mais ça pourrait typiquement être sur d'autres aspects qu'on ne vit pas forcément bien et où on s'imagine que ça serait un problème. Et ma réponse sera exactement la même. Ok alors, qu'est-ce qu'on nous dit euh... Ok, donc ça réagit apparemment, ça réagit dans le, dans le chat. Ça réagit, c'est bien. N'hésitez pas aussi à poser des, des questions euh, parce qu'il va y avoir toute une grosse session après, euh, entièrement dédiée à vous, à toutes les questions que vous avez envie de vous poser même au-delà du sujet euh, du profil. Hein. Donc, n'hésitez pas à commencer à vous poser vos questions dans le chat. Il y a l'équipe technique là qui est en train de les, de les récolter, de les rassembler pour pouvoir me les poser juste après. Ok. Alors, en attendant, euh, question sur le profil. Donc, on a Clémentine qui nous demande « J'aimerais rencontrer quelqu'un qui... » Ah oui, la question est longue, hein. préparez-vous. « J'aimerais rencontrer quelqu'un qui aime la musique, l'écologie, les enfants, la peinture, la photographie, les voyages, l'eau, les expositions, les concerts, qui aime parler, qui a fait des études, qui soit intellectuelle et pas fauchée, est-ce une bonne amorce pour, amorce, pardon, pour mon profil Qu'en penses-tu Clémentine, au vu de ce que j'ai déjà dit euh, dans ce live coaching Est-ce que tu t'es reconnue dans les conseils juste avant euh, Non euh, je suis désolée d'être aussi directe, non, c'est pas une bonne amorce. C'est pas une bonne amorce parce qu'elle exclut énormément, je ne sais pas si tu imagines, on est typiquement dans le cas de, de la liste à la à laprès verre dont je parlais euh, tout à l'heure. Si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs les autres, si vous pensez que ce, ça, c'est pas forcément une bonne, non, euh, une bonne amorce, euh, likez, comme ça je saurais que vous avez compris les messages précédents. Euh, non, c'est-à-dire que là, tu es en train d'exclure quasiment toute possibilité. Tu es en train de faire un portrait robot qui n'existe pas mais qui a même pas grand intérêt, c'est-à-dire est-ce que vraiment ça serait horrible pour toi de pouvoir échanger, rencontrer avec quelqu'un qui n'est pas fanat de peinture Est-ce que c'est vraiment très important dans la rencontre amoureuse Non, euh, c'est pas le plus important. Premièrement parce que c'est intéressant aussi que tu puisses amener l'autre à faire à découvrir ton, ton univers. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui pour l'instant ne s'est pas dévoilé dans, dans la peinture, bah, peut-être que tu vas lui faire du cours et que ça va lui plaire, peut-être pas et auquel cas, est-ce que c'est vraiment grave On n'a pas forcément besoin de tout faire avec l'autre euh, on ne tombe pas amoureuse de son clone quelque part, on tombe amoureux de quelqu'un avec qui ça va vibrer avec qui on va avoir un élan, à, à qui on va vouloir faire partager son univers, l'autre va nous faire partager son univers, ça crée de la richesse ça. donc Clémentine Très sincèrement, non seulement je le mettrai pas euh, comme ça dans, dans le profil, mais en plus je, je m'ouvrirai à une rencontre qui est beaucoup plus large, beaucoup plus enrichissante euh, que tous ces que tous ces critères là. Euh, et donc je t'encourage à, à revoir tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent pour vraiment euh, t'ouvrir un, un chemin de l'amour qui sera euh, qui sera du coup plus surprenant. Euh, Autorise-toi à être surprise Clémentine et tu, et tu vas l'être. Si tu t'ouvres, tu vas être surprise parce que moi je suis sûre que tu tomberas euh, amoureuse de quelqu'un qui n'aime pas forcément l'eau ou la peinture. Euh, on, verra, on verra ce que ça donne. J'espère que tu nous donneras des nouvelles Clémentine euh, d'une manière ou d'une autre euh, via mythique. Autre question euh, de Farah. Comment rédiger un profil attractif mais réaliste alors, j'adore le... Quand je dis j'adore le mais, euh, c'est euh, <rire> façon de parler. Je ne suis pas du tout d'accord avec la formule, et, et même si on va se dire c'est qu'un mot, c'est quand même important, parce qu'il y a une croyance derrière tout ça. Il y a une croyance que un profil attractif et réaliste, ça s'opposerait un petit peu. Euh, alors, pas tout à fait, vu que tu poses la question, donc tu as envie que ça s'oppose pas, mais dans la formulation, ça s'oppose un petit peu. Ok Et je pense que tu as commencé à comprendre, Farah, que euh, tout l'objet de ce live coaching, c'est vraiment de vous faire comprendre que justement, c'est parce que c'est réaliste que c'est attractif. On n'est pas là pour vendre du rêve. Qui on est, ça peut être le rêve de quelqu'un. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de poser qui on est, ce qu'on aime, ce pourquoi on est là, euh, de le poser de manière simple, naturelle, authentique, sans se faire des nœuds au cerveau, sans, sans chercher euh, midi à, à 14 heures. Et ça, c'est être réaliste. Et ça, ça sera attractif, encore une fois, pas pour tout le monde. On ne va pas plaire à tout le monde, donc n'ayez pas ça comme objectif, mais plaire à des personnes pour qui il se passera un truc. Une rencontre amoureuse, c'est un truc qui se passe, et c'est un truc qui ne s'explique pas. Okay donc, euh, donc, Farah, je, je, je t'encourage à, à vraiment avoir cette perspective-là. Alors, ah, il y a un vrai débat dans le chat. Super, j'adore ça quand vous êtes en plein débat. Alors, les hommes focalisent sur l'âge et les photos. Ah, c'est quelqu'un qui dit ça. Hein. <rire> c'est n'est pas ce que je pense. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de réactions et la plupart des femmes sont d'accord. A l'inverse, les hommes disent que c'est faux. Ok, alors, j'adore quand c'est animé et vous voyez à quel point on peut avoir des préjugés, à quel point on peut avoir des idées reçues. Non, il y a des hommes qui focalisent sur l'âge et sur les photos. Il y a des femmes qui focalisent sur l'âge et sur les photos. Et il y en a où c'est pas le cas. Euh, et vraiment, je crois que c'est pas... Euh, je vous conseille de pas être dans cette énergie de croyance et de faire des généralités. Les généralités, c'est un, un, un gros problème dans la rencontre amoureuse parce que du coup... Ça a beaucoup de conséquences sur les choix qu'on va faire, sur ce qu'on va s'autoriser à dire, à ne pas dire, etc. Parce qu'on s'imagine que... Mais je veux vraiment que vous preniez conscience. Euh, et du coup, sur ce coup-là, ben, j'ai l'impression que je suis d'accord avec les hommes. <rire> Mais je suis sûre que s'il y avait des, des, des, des préjugés dans l'autre sens, je serais d'accord aussi dans l'autre sens. Euh, euh, du coup, vraiment, je vous encourage à sortir de toutes ces croyances qui vous enferment. Il qui, n'y qui... a pas de généralité, encore une fois. Il y a des individus. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, toutes les femmes ne sont pas les mêmes vraiment vraiment ouvrez j'allais dire ouvrez vos chakras ouvrez en tout cas tout, tout le champ des possibles parce qu'il y a un champ des possibles qui est très très important autant qu'il y a d'individus donc, euh, donc voilà je ne sais pas si j'ai clos le débat dans le chat mettez moi un like si vous êtes d'accord avec ce que, que j'ai dit je vais avoir des likes que des hommes du coup euh, je sais pas si les femmes je vous ai convaincu est-ce qu'il y a des femmes qui likent voilà c'est ça que j'aimerais bien savoir Ok, donc là vous avez déjà euh, voilà pas mal de pas mal de conseils pour peut-être revoir votre profil, même ceux qui, même les 85% là qui étaient plutôt euh, satisfaits de leur de leur profil. Je suis sûre qu'il y a des, des conseils que vous avez pu euh, tirer de, de tout ça. Mettez un like si c'est le si c'est le cas euh, et, et je vous encourage du coup à, à le faire évoluer dans, dans ce sens-là. Ça boostera vraiment vos chances de, de rencontrer l'amour. Alors j'aimerais bien prendre quelques secondes du coup pour résumer ce qu'on vient de se, ce qu'on vient de se dire. Les points clés par rapport au profil à la présentation. La première chose, c'est une présentation qui vous ressemble. C'est la meilleure façon d'attirer des personnes qui vous ressemblent. Ça paraît logique, oui, mais encore faut-il que ça soit fait. Okay Donc euh, c'est vraiment important. De... Alors quand je dis qui vous ressemble, encore une fois, hein, pas, pas qu'ils qui sont des clones, hein, mais qui vont vibrer, qui vont être attirés par qui vous êtes. Ok. Euh, deuxième idée clé le texte de présentation, c'est vraiment important de l'axer et de le centrer sur soi et ce que, sur ce que l'on veut vivre dans la relation, beaucoup plus que sur l'autre. Et troisième idée euh, bah, l'attractivité, ça passe par l'envie justement de la rencontre, euh, ça passe par l'ouverture, et, et donc concentrons-nous sur ce qu'on veut, sur dans quel chemin amoureux on est en train de marcher, et, et, et on se focalise pas et on pense pas à ce qu'on veut pas, ça sert strictement à rien. Ok Bon, est-ce que tout ça était très clair? Si c'était clair pour vous, si les messages sont bien passés, un petit cœur, euh, comme ça on, on sait qu'on va pouvoir euh, conclure cette première partie de, de live coaching. Alors j'espère vraiment que vous y voyez euh, beaucoup plus clair. J'espère que vous avez pu noter les conseils, sinon vous verrez, il y aura un, il y aura un, un replay. Euh, et. Je pense que vous avez compris et que vous êtes reconnus quand même dans, dans certaines choses et vous avez compris qu'il y avait vraiment des leviers pour booster euh, vos chances de rencontrer l'amour. Qu ce qu'on était en train de se dire ce soir, c'était n'était pas une mince affaire, c'était pas quelque chose à prendre à la légère et que vous avez vraiment moyen d'améliorer les choses en, en, en suivant ces, ces conseils-là. Okay. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger à partir de maintenant la construction de votre profil. C'est pas trop tard, vous pouvez la faire évoluer quand vous le souhaitez. Euh, qu'il y a énormément de choses qui se jouent à ce moment-là pour pouvoir accéder à la suite euh, des étapes. Euh, et et rappelez-vous surtout que l'attention que vous portez à votre profil va vraiment témoigner de l'attention, de l'intérêt, de l'engagement que vous portez à la rencontre amoureuse. Et, et c'est un message qui est très, très fort euh, à, à pouvoir faire passer. Ok donc, on va passer à un moment qui est très riche euh, en partage et en échange, qui est le moment euh, des questions-réponses. Et je crois voir qu'elles sont très nombreuses. Continuez à en envoyer, hein, parce que voilà, ça, ça rajoutera de la richesse et on essaiera vraiment d'en prendre un maximum dans le temps imparti. Euh, donc, je vous dis à tout de suite pour les questions-réponses.